Bonjour à tous, une petite vidéo en direct de Saint-Malo pour adresser mon soutien à l'ensemble de la population de Guadeloupéenne. Aujourd'hui, bah encore une fois, la solidarité va être importante, l'entraide. On va participer aussi, même de loin, à des collectes de biens, des collectes de vêtements pour aider les plus démunis d'entre vous. Donc ben bah voilà, on pense bien fort à vous et surtout, bah, n'hésitez pas surtout à à continuer cette entraide qui est importante et qui permet de montrer que le peuple guadeloupéen est solidaire et soudé dans toutes les actions qu'on peut mener. Donc on pense bien fort à vous et on vous embrasse. Ciao, ciao